Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission préférée et ils vécurent heureux. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème spécial qui me touche personnellement. Le choc des cultures. Et la mixité dans le couple. J'en profite je... pour vous saluer, je n'ai pas eu l'occasion, excusez-moi de couper l'appareil. Vas-y. J'espère que vous allez bien. Donc Les défis des couples, les... il y a aussi des bonnes choses dans la mixité, il n'y a pas que vrai. les choses négatives. C'est vrai, il n'y a pas que les choses négatives, comme tu as dit, il y a des choses positives. Et c'est dans cette émission que nous allons aborder tout ça avec nos invités. Mmh. Donc je vous invite maintenant à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas fait, Mettez des commentaires si vous vivez les mêmes choses, si vous reconnaissez, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous servir. Amen. Et vous pouvez également faire un don via le lien Paypal qui s'affiche sur votre écran et dans la barre d'informations. Évangile TV est aussi là pour vous, pour vous servir. Les émissions sont pour vous. Amen. Donc, si vous êtes touché, vous êtes béni, vous avez à cœur de semer, faites-le. Lâchez-vous. Lâchez-vous. <rire> On se retrouve après le générique. Pour aborder ce terme puissant, mmh. important, qui touche plusieurs personnes qui se retrouvent. Clairement, parce ouais. qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où euh, les cultures sont amenées à se croiser, nous voyageons, nous faisons des études euh, dans divers pays, bon avec euh, <rire> la crise sanitaire actuelle euh, ça a été restreint, mais toutefois le monde se mélange, on fait face à une mixité de plus en plus grandissante au sein des couples. Et pour et c'est pourquoi nous avons des couples mixtes avec nous mm -hmm. pour traiter de ces problèmes. Bonjour, Brian. Bonjour, bonjour. Peux-tu nous te présenter et présenter la personne à côté de toi, sauf si elle veut parler. Hein. <rire> je pense qu'elle qu va parler. Alors bonjour, chers internautes, je me présente. Moi, c'est Brian. Alors, j'ai 25 ans, je suis père de deux enfants. Wow. Et je suis actuellement en formation de chargé de marketing digital. D'accord. Okay. Voilà, voilà. Et à tes côtés À mes côtés. Bah alors moi, je me présente, je m'appelle Ludivine, euh, je suis française. Je suis maman de deux petites euh, filles, avec euh, monsieur, on va bientôt se marier, donc euh, l'année prochaine. <rire> bravo, bravo. Merci. Merci. Et euh, bah, moi, je suis maman au foyer, euh, donc très heureuse dans, dans mon domaine. Ah, Le meilleur job. Ah ouais. Tu <rire> as de quelle origine en fait Je suis d'origine centrafricaine que centrafricain Centrafricain. ouais. C'est quoi que okay. c'est RDC. Euh, non, non, non, République ah, centrafricaine. Bah oui, tu connais pas l'histoire je... et la géographie. <rire> <rire> ouais, c'est souvent on confond mais voilà. Mais oui, à t'appelle centrafricain. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Et à notre droite nous avons Stuart. vois, <rire> Ça c'est bien ça. Tu Ward, S W A R D. Tu as j'ai même corrigé d'ailleurs parce qu'il y avait marqué. Je c'est D'accord. Et peux-tu te présenter, quelle origine tu es Alors, oui, comme je disais, je m'appelle Steward. Alors j'ai 30 ans. Alors je suis d'origine congolaise, de Brazzaville plus précisément. Tu n'es pas seul. Je te présente. du coup, moi, je travaille sur Paris en fait en tant que chargé de en entreprise oui. d'accord oui. et euh, sinon tout se passe bien, hein. je bien. et à tes Amen. côtés ouais, bonjour tout le monde alors bonjour. moi je suis katrina mais tout le monde m'appelle kate, euh, kate. kate un peu plus euh, d'affinité <rire> euh, j'ai 33 ans euh, je suis assistante de. Je sais même plus. <rire> elle fait tellement de choses que elle sait plus. Hein. <rire> non, je suis assistante de projet dans une société d'ingénierie wow. euh, pour une, pour une grand, euh, dans un grand groupe assez connu ah, en cool. France euh, et dans un inter international. Pardon. Mm -hmm. Et euh, puis, euh, bah, je suis d'origine philippine mm -hmm. D'accord. Voilà, c'est ce qui se passe en Asie. Congo <rire> Philippines, c'est... <rire> ah, okay, un fais genre. C'est d'un extrémité à un autre. arrête c'est c'est de fait les choses. Ça. Ah ah non, mais non. on va raconter ah comment non. ça s'est passé. Mmh. Mmh. Alléluia. Ok. Nous nous retrouvons dans la rubrique Le Talk. Mmh. De retour après cette petite pause pour notre rubrique Le Talk en charmante compagnie. Nous ah. avons <rire> différents couples, enfin deux paires, euh, euh, enfin des couples qui sont là avec nous pour nous parler de la mixité, des, des bons côtés et puis aussi des difficultés, des challenges qu'on peut rencontrer. Moi j'ai une question en fait. Comment la Centrafrique a fait pour rencontrer la France Comment tu as fait, frère <rire> Alors, ça s'est passé euh, il y a cela, je crois, il y a 9 ans. Donc, j'avais mmh. euh, j'avais 16 ans. Ouais. Wow. C'était chez mes grands-parents, parce que j'ai grandi chez mes grands-parents. Et euh, il y avait une fête familiale comme ça. Et il s'avère que comme ses parents sont divorcés, mmh. euh, du côté de son père, euh, son père sortait avec la copine d'une de mes tantes. D'accord. Mmh. Donc, ça s'est passé comme ça, elle est arrivée, puis... Euh, bah, coup de foudre, tac, tac. Ah. <rire> télé, télé, télé. Voilà, voilà. J'étais un peu maladroit parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui ne savait pas comment euh, plus ou moins draguer, entre guillemets. Je donc, euh, jeune. donc voilà, la je l'ai voilà, piqué directement avec une blague toute, oh. euh, toute naze. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis, bah, la suite de ça, ça, ça a accroché. Deux jours après, je te laisse. Oh. Moi, je l'ai recherché sur Facebook ah. Ah, les réseaux, pour les réseaux. lui parler ah, parce bah que j'étais euh, <rire> <rire> en fait, tellement intimidée que j'osais pas sur le moment même. En plus, il y avait mon père et tout. Ce n'est pas une situation ah, facile ouais. en fait. Que je ne vais pas concrétiser alors qu'il y a mes parents. Donc, j'ai cherché sur Facebook et tout. Puis après, bon, on s'est lié d'amitié. Et deux ans plus tard, même un an, oui, un an après, mmh. ouais, euh, bah, les choses se sont fait naturellement. Puis, on s'est mis ensemble. C'était en vrai sur Facebook oui, oui, vraiment, non. Oh, okay. Moi, j'ai jamais eu de surnom. Tu trouves que pas ouais, pour ouais, moi. Ouais. Et il s'avère qu'on s'est mis ensemble le jour de mes 18 ans. Hein. Mm. Waouh wow. Le jour de mes 18 ans, vraiment, le, le jour même. Donc, fait, pendant deux ans, tu t'es battu pour... Euh... C'est moi ouais. qui oh. me suis battue, hein Oh, oh. Ah, ah bon, oh, oh, oh. L'audace, une femme audacieuse <rire> Moi, j'aimerais savoir plus, tu t'es battue comment Oh, pff, lui, il aimait trop se faire désirer, hein, en fait. Euh, non <rire> Si c'était « suis-moi, je te fuis ». Donc, euh, du coup, euh, bah, après, les choses, elles, franchement, ça s'est fait naturellement. Ouais, c'est vraiment naturellement. lié d'amitié. On a vu mmh. que mmh. ça mmh. se passait mmh. bien, le feeling passait bien et on s'est mis ensemble. Euh, et tu vois, toi, hein. comment mmh. le Congo a fait pour retrouver les Philippines Ah bah oui, ah, c'est réseaux. Il <rire> faut dire, là, c'est vraiment, non, Dieu, il est vraiment trop, trop bon. Mmh. Fait, Amen, ce qui Amen. Passé. Amen. Euh, Je me rappelle, j'étais avec des amis, en fait, dans les couloirs en fait, des transports, en fait, mm -hmm. euh, métro, RER, etc. Et je sens que euh, euh, euh, le Saint-Esprit me parle directement dans mon esprit, en fait. Wow. C'est comme si je ressentais, en fait, euh, que j'avais une attirance, forte attirance pour yes. une femme asiatique que je n'avais jamais rencontrée, en fait. Mais c'est comme wow. si elle était déjà là, en fait. Ah, ouais. wow. Ça, c'était wow. en 2015. Ah, c Donc, après, je me suis dit oh, OK. Sur le moment, je... tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est ouais, « Femme asiatique, à son belle... <rire> <rire> <rire> j'ai compris ça comme ça, mais j'ai retenu ça parce que c'était vraiment spécial en fait, j'ai jamais ressenti ça comme ça. Donc après le Saint-Esprit au fur et à mesure il m'a fait comprendre que voilà, euh, qu en fait, euh, bah, j'allais rencontrer en fait, une femme asiatique mm -hmm. et, en fait elle est arrivée à, par la suite en, fait, ah, en, je... 2000, en 2016, 2016 ouais. c'est quand j'étais au travail avec euh, enfin, une collègue de travail on mm -hmm. sortait du travail le soir en fait, mm -hmm. on avait fini euh, notre journée en fait. Mm -hmm. Oui. et ensuite, euh, bah, le soir, en fait, on je la rencontre avec un ami à elle qui s'appelle Zach. C'est un ami en commun. Non, même non, pas. pas c'est en fait, même pas en fait. Ami, en fait, c'est ma collègue de travail qui la connaissait en fait. D'accord. Oh, en fait, ouais, ça fait, en fait, en fait euh, bon, euh, cet ami en co... enfin que mmh. avec qui j'étais ce soir-là, mmh. en fait, on, on sortait d'un cours de danse en fait, parce que lui il donne des cours de danse. D accord, d accord. Oui. Et moi j'étais bah, je, je l'assistais entre guillemets et euh, en fait justement. Euh, sa collègue, elle, danse, elle vend, elle dansait avec nous en fait. Donc euh, du coup, on, on marchait. Euh, euh, voilà, puis c'est là qu'on on a reconnu euh, cette amie en, fin, en, en, en, en commun finalement. on s'est dit Mais oh, mais ça fait longtemps! Euh, bah, euh, Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Et après, bah, elle dit bah, En fait, je suis avec euh, ces personnes-là. Ouais. Donc du coup, il y avait Stuart et avec une autre personne. Et en fait, ce qui s'est passé, donc euh, du coup, en euh, présentation et tout ça, et en fait, on s'est présenté comme. Euh, entre guillemets avec notre spécialité de danse en de fait d'accord parce qu'on ne fait pas la même enfin on n'a pas euh, la, la même discipline entre guillemets moi je faisais euh, <rire> du dancehall <-o. rire> <Hey> <rire> <rire> <rire> Moi, c'est plus spécialisé en cramp. En cramp, ah, voilà. Ah ouais. C'est quoi ça C'est la pour ceux qui connaissent, moi je connais pas. <rire> c'est pas la danse comme les lézards là. Ah. Ah. On va dire c'est une, ah non, qui non, à la base, pas, une danse pauvre. qui a été créée, comme on disait avec le pasteur Daïs, par, euh, bah, par euh, des chrétiens en fait. En fait, c'est vraiment une mmh. danse qui sert à base, vraiment ouais, vrai. à glorifier ouais. le Seigneur à la base. Wow. À la base. Ouais. Et même ouais. la crump, c'est un peu ce que ça signifie en fait. c'est un peu ce que ça signifie en fait. c'est un peu ce que ça signifie en fait. c'est un peu en fait. Waouh, waouh, waouh. Donc, du coup, c'était, euh, bon, bah, je euh, Katrina, je disais comme ça, enfin, parce que je disais pas encore Kate parce que c'est vraiment très intime, hein. Je disais, ouais, Katrina. Et puis, en fait, euh, l'autre personne, j'avais pas, comme par hasard, j'ai pas retenu son nom. Et quand si il on avait... Il avait fait salut, Stuart, Crumper et tout. Après, je disais, oh. Moi, je connaissais le Crump, mais je me suis dit, mais je connaissais pas quelqu'un qui était spécialisé dedans. Donc, le... c'est ça qui m'interpellait. Je me suis dit, ah, tu fais du Crump. Ok. Et après, quelques minutes de discussion, quand on est parti parce qu'on devait donner encore un autre cours de danse. Mm -hmm. Et c'est là que, bah en fait, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu dommage parce que là, en, en quelques minutes, c'était bah, un bon feeling, quoi, en fait. Ouais. Et donc, du coup, <rire> c'est j'ai rigolé parce qu'en fait, euh, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir sur Facebook. <rire> en fait, ouais. ça, j'ai commencé à le chercher, mais sauf que je me suis dit, mais... En fait, il faut peut-être que je regarde dans le profil oui, de l'ami en commun. Mm -hmm. Sauf que j'ai réalisé qu'on n'était pas encore amis en fait, donc il fallait que je l'ajoute. <rire> ah ouais. Et une fois qu'elle a accepté ma, mon invitation, je l'ai cherchée, je m'en rappelle, Ça wow. s'appelle Steward. Bon voilà, donc après c'est comme, comme pas ça. Et il n'est sur Facebook, non c'est vraiment... Non, voilà. ouais, mais <rire> je ne sais <rire> pas si tu sais, s'il y en a un W ou pas, mais du coup... Euh, non, je, je crois que j'ai fait STU. Non, enfin, après je sais pas, mais euh, après, ouais. Mais tu fini en en par le trouver, quoi. J'ai ouais. fini par le trouver, oui, c'est ouais. ça. Okay. Pourquoi toi, tu ne m'as pas cherché <rire> Oh, oh <non>. Lionel <rire> ah, mais ah, mais Ils, ils ont cherché, attends. Non, nous, on rencontré un mariage <rire> pour la <les> petite question. <rire> <ouais, rire> et c'est lui qui m'a demandé mon contact Facebook parce qu'il ne voulait pas demander mon numéro de téléphone. Ah, j'ai déjà vu faire le truc, mec galant. Voilà, c'est ça. Il ne voulait pas être trop rentre-dedans. Et moi, j'ai appliqué la règle des 3 x 3 J'ai attendu trois jours avant d'accepter son invitation. Non, mais c'est vrai. C'est mieux que de deux ans <rire> <rire> et puis ensuite euh, le contact s'est fait, on a longtemps discuté et euh, assez rapidement on a décidé ben, de, de marcher ensemble, de marcher ensemble. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. mais par rapport à votre marche, différentes cultures ouais. comment ça s'est passé euh, tout de suite ça a matché par rapport aux cultures ou pas, Il avait ouais. pas de, de... Enfin. moi j'appréhendais quand même au début je me suis dit c'est la première fois que j'étais là concrètement Trop la longueur. culture asiatique, tu connais et ça c'est ouais. clair Jusqu'à, je me rappelle, j'étais à mon poste de travail, je me suis dit, euh, à un moment, je devais rencontrer en fait, les parents en fait, mm -hmm. pour la première fois, que ça, je me suis mis à chemise, tout ça, super propre. Il <rire> avait pris dit... un co une corbeille de fruits, <rire> ah, mais il euros, euros. <rire> est gros ouais, Il est congolais, je me suis dit, attends, en pour fait, faire des En fait, il m'avait demandé, choses. oui, qu'est-ce que je peux apporter wow. pour la première rencontre Après, je lui ai dit, bon... Moi, je savais que ça servait à rien de prendre une bouteille de vin parce que mmh. voilà, enfin, on ne boit pas, on ouais, ne vois pas, enfin, mmh. mes parents ils étaient pas trop dedans, enfin, mmh. voilà. Après, même pour chocolat, bon, ma mère, elle fait plus attention, donc mmh. je me suis dit, non, on ne va <rire> pas prendre de, de, euh, du chocolat. Et après, je sais plus comment c'est arrivé. Puis je crois que c'est lui même. Il avait cherché sur Internet. Il a dit Oui, la... une corbeille de fruits. <rire> de... <rire> je crois ah, que ça va un... aller. C'est informé, c'est bien, mon frère. C'est ça. Bah, c'est sain aussi. Mmh. Donc bah, du coup, il s'est dit Oui, oui bah vas-y, hein. je pense que ça va aller. Puis en plus, comme il mange pas mal de fruits, <rire> hein, c'est <rire> <rire> hein, joli, c'est coloré, c'est bon pour la santé. Internaute, donnez les fruits. Le chocolat, l'alcool. les fruits. Des grosses corbeilles. Des grosses corbeilles. Mais elle était, franchement, elle était très belle. C'était Bon, wow. très très gros quand même. Tu tous les atouts de ton côté, en fait, pour ah. avoir, faire bonne ah, fa attention. Ah, il fallait, il fallait. savais hein. ah, pas <rire> attendre. Ah, il fallait. Du coup, ah, c'est Tu as fait fallait. la même chose Non. Honnêtement, non. <rire> non. Moi, ah, j'ai ouais, pas été... Euh, oh, j'ai pas, pas fait ce choix-là. Ah ouais, euh, euh, on a attendu une heure à la gare du Nord que monsieur arrive. Oh, non, non, non. Qu'avec ma mère, heure, hein, ouais. parce que mon père le connaissait déjà vu que nos parents étaient mais amis ah, oui, avec oui, sa tante, avec ma, mais que ma mère, la première fois, une heure de retard. J'ai ah oui. pas été sérieux. Non, pour le coup. Voilà, c'est un fritain, quoi. Je me souviens même plus de l'excuse pour vous dire, honnêtement. Tu devais faire des papiers pour ta tante. Ouais. c'est ouais, ça. Ouais. Vous voyez On n'oublie pas ça, On n'oublie pas oui. ça. Un papier. Une heure d'attente. Ouais. Une heure d'attente. Mais comment tu as fait pour... Euh, quand arrives, elle doit être toute rouge, quoi. Elle se dit, mais euh, non. Honnêtement, non. C'est plus mon beau-père. Ouais, c'est plus son beau-père. ma mère qui a pas, pris qui... Qui, a pas pris qui est un, pris un peu spécial, pas méchant, oui, mais un oui, peu spécial. Oui. Et du coup, il m'a fait une petite remarque, je ne sais plus laquelle. Mais euh, puis voilà, j'ai glissé une petite blague parce que moi j'aime bien faire rien. Donc Donc euh, donc voilà, ça a accroché. Ça a accroché. Voilà, ça a accroché. Ouais, ouais, super. c'est ça, Après on est parti se balader. Voilà. Dans votre quotidien, on parle de culture, c'est mixte, Philippines, Congo, euh, Centrafrique, Centra France. Ouais. Mais dans le quotidien, comment vous le vivez ça Parce que par exemple toi, excuse-moi, c'est peut-être un préjugé, mais tu es française, oui. lui Centrafricain, c'est du poulet, c'est pas des pâtes. <rire> <rire> Bah moi honnêtement après j'ai appris au fil des années à préparer les plats de chez lui hein. oui, Et euh, bon vrai. déjà dans ma famille on est des... tout le monde cuisine donc je fais oh, pas ça, que bien, des ça. pâtes <rire> Il y a son nom, c'est la sœurs <rire> Non euh, là, au niveau de la nourriture franchement ça a été et puis vu qu'il a grandi ici aussi il mangeait pas oui, aussi, que ça, ça africain va. donc ça mmh. va mais après, dans la vie de tous les jours, euh, au début, c'est vrai que c'était compliqué, c'est par rapport à l'éducation, parce que c'est totalement mmh, différent. Mmh. La culture africaine et française, pas, on n'est pas du différente. tout... Mmh. L'éducation n'est pas la même. Mmh, Donc à quoi. ce sujet-là, ça pouvait compliquer. Mmh. Mmh. Et toi, Stuart ça euh, moi, j'étais bien surpris, en fait. Je me rappelle euh, un jour, euh, euh, ouais, je rentrais comme ça et je vois elle est en train de faire un, un mafé Et tout ça, je fais... Oh, oh, oh, oh, oh Jusqu'à que j'ai posté sur Facebook Alors... Euh... J'ai posté, j'avais dit que, oui, une Asiatique qui fait, en fait, de la nourriture africaine et tout ça. Alors que c'est moi qui devrais lui faire, en fait, en rigolant, et ça, je fais, waouh! Okay, oui. Là, j'ai la volée, Ça a gagné des super croix. C'est que là, là si tu dis ça à ta mère, épouse. Épouse, Tu as pas, pas de génial, génial, Non, franchement, on voit les efforts et tout ça. c'est Franchement, va. Après, j'avoue, j'aime beaucoup cuisiner et j'aime vraiment tout ce qui est multiculturel, en fait. J'aime bien varier, en fait, tout type de plats. Et pour moi, c'était la première fois que je cuisinais un ah plat bon africain. en fait. ah mmh. oui. Je vais me mettre à fond. C'est clair. Et franchement, j'étais très fière de moi. En plus, pour une non, première fois, j'avais bien réussi. Franchement, c'était... Ah, si vraiment... C'était pas trop salé. Tu t'es dit non, on va pas la dégager. <rire> non, non, non, non il il franchement, c'était super bon. J'étais choqué eu des... quand même. Non, franchement, j'étais choqué. Il y a eu des avantages, <rire> mais il y a aussi des inconvénients. Ouais, bah oui, quand même. Après, il faut s'adapter, c'est tout. Et comment vous avez fait vous adapter Est-ce que vous avez des exemples d'inconvénients par rapport aux différences, euh, différences culturelles, au-delà du fait d'apprendre à cuisiner des petits plats. Euh, moi, comme je dis, c'est plus l'éducation hein, sur laquelle ça euh, ouais, ça bloque, hein, honnêtement. Euh... Ouais, C'était vraiment l'éducation. On sait que les Africains, bon, ils sont très fiers, ouais. en euh, Guinée, surtout euh, les hommes. Euh, hein. C'est vrai, eux, ils sont euh, comme ça. Moi, euh, oui, je, je, je, je, je oui. <rire> beaucoup, oui. Beaucoup de pudeur aussi. Oui, oui. beaucoup de pudeur très, très réservé mmh. sur certains points. Il refusait ah, de t'attraper dans la rue. Oh. Vrai. Ah oui, ça, oui. Ils t'aient la main, mais suis maman Elle pouvait me tenir la main comme ça, moi j'étais... Au ah, oh, début, c'était vraiment compliqué. À plaisir. Plaisir. Vrai. Mais que je vraiment mais Je me posais ce genre de questions parce ouais. que chez nous, les Français, on a plus tendance à exprimer nos sentiments. Vrai, Même vrai. nos parents, avec nous, on, on a une facilité à se dire, je t'aime, à se prendre dans les bras et tout. Ouais. Alors que, comme il dit, chez l'Africain, c'est plus... Il euh, y a plus de pudeur, etc. Mmh, Donc... C'est marrant ce parce que j'aurais dit, excuse-moi de te couper, euh, en, en Asie justement, les ça. gens sont aussi pudiques qu'en euh... Afrique. Oui, et... raison, c est... C est ça. Bah, par exemple, pour euh, moi, enfin, même si je suis pas née là-bas, mais mm. j'ai aussi grandi dans cette culture-là. Euh, petite parenthèse aussi, euh, très jeune, j'ai aussi euh, vécu aux États-Unis, donc mm. j'ai aussi cette euh, ce mélange aussi un peu américain aussi, mm. ou euh, mm. la question par anglais mm. en fait. Mm. Euh, un mélange un peu, on va dire, la langue des Philippines s'appelle le Tagalog, donc en fait, on fait wow. du Taglish, yeah. <rire> du coup, c'est un mélange des deux. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Et euh, c'est surtout par rapport à mon père, qui est très traditionnel, euh, ben en fait, euh, c'est sûr que pour euh, la présentation, il fallait vraiment qu'il soit qu le soit plus correct carré, carré ouais. et vraiment euh, bah, qu'il fasse ses preuves, on va dire. Donc, ouais. Hormis euh, la découverte de la culture de l'autre, qui est un, un plus dans notre bagage euh, voilà, intellectuel, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages Parce qu'un couple mixte, ok, premièrement c'est la culture, mmh. mais est-ce que vous avez découvert d'autres avantages hormis la culture d'autres mmh. freins Bah moi oui, hein. bah, je trouve oui. que ça nous enrichit quelque part parce oui, que... C'est on apprend la culture de l'autre. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est surtout qu'on est on est très complémentaire. Oui aussi. Ça serait très très complémentaire. Niveau personnalité ou bien niveau culture parce que je pense que je pense que c'est un tout. Oui c'est un tout. C'est un tout. Après moi en tant que enfin une personne d'origine africaine ayant grandi ici ça ça pas été très compliqué pour moi. Je pense que pour toi aussi. Donc ouais donc voilà ah, c'est vrai que c'est un atout, le fait d'avoir grandi d'un point, hein, ouais. point de vue éducatif, mmh, d'avoir mmh, eu les mêmes bases que mmh. quelqu'un qui vient de l'étranger, finalement, n'importe l'Afrique, mmh. ah, voilà. qui se retrouve mmh. avec une éducation dans l'enfance qui est totalement différente mmh. et arrivé ici, ben, il faut qu'il s'acclimate, il faut ad... qu'il ouais. apprenne mmh. des codes. Ce qui me surprend quand même, c'est que le fait que tu ne pas tactile alors que tu as grandi quoi oh par Pardon Ce qui me surprend, c'est le fait que tu ne sois pas forcément tactile alors Ouh. que tu as grandi Oui Oui, après, je pense que ça, je pense que ça, c'est dû à mon éducation, puisque j'étais éduqué par Grands-parents, ah, c'est oui. notre école d'éducation, entre ouais. guillemets, et euh, bah, comme je vous ai dit hein, précédemment, beaucoup mm -hmm. de pudeur. Euh, voilà, j'étais pas trop tactile, mais là je l'apprends. Je okay. l'apprends prends fur à Face aux différences qui peuvent survenir, comment vous faites face à ces différences en fait Comment euh, vous pouvez vous insurger face à ces différences Moi je pense que c'est la communication hein. ah, et ouais, le fait qu'on soit chrétien aussi, on a, on a les mêmes valeurs, donc okay. ça, la... ça ouais. aide beaucoup aussi. Quand mm -hmm. tu dis communication, est-ce que tu peux plus détailler parce bah, qu'il y a des gens autour de nous qui nous regardent. Qui bah par terrain. exemple, euh, quand quand ça commence au niveau de bah, par exemple l'éducation, bah, lui, il était plus pudique, moi, plus ouverte. Mm -hmm. bah On essayait de trouver un terrain d'entente. Mm -hmm. Ne fais pas ça parce que le regard des autres, ça peut poser, poser problème, mm -hmm. etc. Et après, c'est comme ça que tu comprends et que bah ça change. Et lui aussi, comprend pourquoi moi, j'exprime mes sentiments. Mais du coup, on arrive à trouver un juste milieu ouais, en causant cette situation-là. Par exemple, l'ouverture d'esprit. Identifier, c'est quoi les en fait. C'est mmh. ça. C'est ça. Mmh. Moi j'ai une question, euh, voilà, un peu à tout hasard, parce que des fois vous vous dites, euh, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait de mettre avec. Euh... Oui, <rire> ah, avec quelqu'un comme ça. Tu te poses cette question clairement, <Mais> tu... <rire> je m'inquiète, tu vois. Non, non c'est quoi, quoi, tranquille. De... <rire> On sait jamais. Il y a des différences qui font que bah, <rire> des fois ça va et puis des fois quand ça ne va pas, bah, tu ouais. dis, mais en fait, qu'est-ce qui m'a pris de mettre. Genre, peut-être mieux fait d'être avec quelqu'un de ma culture, mais il faut se dire les choses. Non, si ça peut être Ça peut être Ça vous a traversé l'esprit des fois pour ma part, en fait, euh, j'ai grandi euh, dans, un, dans, un dans un environnement assez, très multiculturel en fait. Donc, euh, je me rappelle quand même en grandissant et après, bon, j'ai eu aussi d'autres mmh. relations avant. Euh, bah, mes premières relations, c'était justement avec euh, des philippins en fait, Et euh, du coup, euh, bah, je me suis pas vraiment… Enfin, sur le moment, je me suis dit, mais est-ce que… Euh, bon, c'est pas vraiment un critère que je me suis dit. Est-ce que je vais vraiment être que avec un Philippin ou mmh, autre ouais, en fait veux. Et là, je m'étais dit, ben bon bah ça va être, bon, on va voir en fait. Et du coup, j'ai pris, j'ai euh, appris à connaître ce que ça faisait d'être avec un Philippin. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait euh, comme, ça t'allait pas quoi. Non, quoi, ça m'allait pas. C'est c'est, je veux dire, il n'y a, a pas de choses enfin de choses nouvelles à, à, à découvrir en fait. Ah. C'est ça aussi en fait, parce que on a on a le même euh, euh, comment dire, euh, Bagages, dire En anglais, désolé euh, j'allais euh, dire euh, « background », en fait. <rire> <rire> ouais, enfin, ça, c'est important, ce qu'elle dit, tu vois. Il y a une curiosité de découverte. Oui, c'est vrai, c'est ça. Que... Pour ceux qui sont curieux, parce qu'il y a des gens qui sont pas curieux, qui sont bien oui, oh, avec euh, quelqu'un, voilà, oui, comme quelqu'un qui aime aussi bah, ce qui est en rapport avec voyager, enfin, beaucoup voyagé aussi. Alors, pour ceux qui veulent aller aux Philippines, je vous conseille vraiment d'aller aux Philippines, c'est vraiment incroyable. Un beau tu pays. Peux <rire> <rire> non, je crois <rire> que ça plus que congolais en fait. Non frère, Franchement, si vous, congolais, êtes... si, ah bah, si vous êtes <rire> ah bah, noir. Si vous êtes non, vous allez là-bas. Alors les premières euh, réflexions que j'ai eues, c'est. Hey, t'es basketteur et tout ça, t'es une star et tout. Franchement, non, ils aiment ta couleur oui. de peau. Oui. Ils sont wow. super les... agréables, c'est oui, incroyable. C'est ça, En fait, dès qu'ils voient quelqu'un grand, bon après surtout peau foncée, vous il les poignets. Ah non, franchement, il y a. Soit c'est un acteur, soit c'est un basketteur direct. On a là euh, ouais. On va dire que rencontré la belle famille. Ouais, parce que là, on a parlé de vous. Ouais. Et même si c'était la belle bah oui. famille, comment, fait, euh, mm. comment ça se passe euh, bah Pour ma part, euh, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin euh, C'est plus, c'est son père. Son père a vraiment facilité <rire> les choses oh. parce qu'il a une certaine ouverture d'esprit, ce qui mm. a fait que euh, ça a été très, très facile. Honnêtement, mm. ça, ça a été très, très simple. Donc, euh, honnêtement, non, il n'y a, a pas eu de, de complications. Et le, de ton <rire> côté, dit, Moi, de mon côté, avec certaines personnes, ça se passait bien. Et avec d'autres, ça ne s'est bah, pas très, très bien passé parce qu'ils avaient des a priori sur moi, etc. C est, c est... Parce que ça fait toujours peur, la, la culture qui est mmh. différente et tout. Mmh. Mais après, dans sa globalité, euh, ça s'est bien passé aussi. Hein. Moi, ouais. je te comprends, excuse-moi, je te comprends. Quand je suis venu ici pour mes études, ma mère m'a dit « Tu ne reviens pas avec une blanche. Ah. » C'est <rire> <fais rire> une blanche, que j'ai des blancs c'est mort <rire> non. <rire> non, mais c'est <rire> on peut avoir une image très négative. Oui. Et pour la petite... C'est une petite blague vrai. que j'aime bien faire euh, sur euh, la, la mixité. <rire> c'est que parfois, en, en province, euh, les, les jeunes filles, euh, les jeunes femmes, elles courent après euh, les bébés métisses. Donc, vous voyez, vrai, il y a un petit peu. Si, de non, mais il y a un petit peu une blague dans le ouais. sens. Ouais. Ah ben, bah, elle va prendre son bébé métisse et après, après elle va partir. Euh, on ouais. verra, plus ouais. enfants, ouais. vrai, on ouais. verra plus nos ouais. enfants. Non, mais c'est vrai, on verra plus nos petits-enfants. Et quelque part, bah, ouais. je comprends un peu qu'il y ait ces, ces, ces a priori. Oh, oui. Après, euh, ça va dans les deux sens. Et vous, de votre côté, avec vos familles Franchement, je sentais vraiment que le Seigneur l'a vraiment. Ouais. Là, non, vraiment, c'est facile. Il a ouvert le, le terrain. La mer était ouverte. dit que tu étais américain, on t'a accepté. Il a non, ouvert la mer en deux. Il a dit, écoute, traverse moi. On est allé. Bon, franchement, c'était. Ouais, on t'a accepté facilement comme ça. Franchement, ça a glissé. Et pareil, en fait, je crois que ça faisait à peine deux, trois mois, en fait, quand on avait commencé à faire des présentations avec la famille. Et je crois que c'était le premier jour, puis en fait, sa mère, elle m'a dit, bon, bah, ma fille euh, voilà ah ouais, enfin, après fait, je euh... pense aussi c'est aussi la culture euh, mmh. congolaise j'ai compris il mmh. y avait ça aussi mais quand même ça m'avait quand même touchée en fait je mmh. me suis dit, ah, ah, ma mère c'est vrai old, hein, c'est vraiment la les... grâce, hein. honnêtement, mmh, d'avoir oui. euh, des parents, des familles qui, qui sont ouais, ouais, j'espère que vous aussi, euh, non, si vous n'avez pas on va dire la grâce, mais vraiment, il faut avoir une ouverture d'esprit et vous encourager à être ouvert d'esprit, à communiquer de, des défis, vrai. des bonnes choses, des, mmh. des choses les moins bonnes aussi, c'est fait Quand que ben, on arrive un peu à trouver un terrain d'entente des compromis. Mmh. Je pense aussi c'est mmh. important que tu veux dire Moi je veux. C'est quoi les types de conflits qu'on peut rencontrer Parce que eux, ils ont dit que ça se passe super bien, mais il y a aussi le contraste. Ouais. Bah en fait quand Brian il va prendre une décision qui, va, qui ne va pas dans le sens de sa famille bah directement vont dire ah c'est sa femme, femme. Oh, non En ouais. fait chez l'Africain faut savoir que tout ce qui, toutes les décisions qu'il va prendre qui ne vont pas dans leur sens à eux bah tout va retourner bon, sur moi ouais. en fait alors Donc que... que c'est oui. quand tu prends le dos large ou bien tu dis, tu euh, protèges bah, sa femme je, Non je, je la protège mmh. parce qu'il est important de, de, de protéger mmh, sa femme, c'est avec elle qu'on qu construit sa vie mmh. mmh. C'est notre partenaire de tous les jours mmh. Donc euh, j'essaye de, de trouver un juste milieu comme on le disait précédemment, mmh. trouver un juste milieu dans tout, ouais. dans tout mmh. conflit, c'est très très important. Après euh, c'est vrai que c'est pas évident mais quand ça devient compliqué chers internautes, demander l'aide à Dieu. C'est vraiment très, la prière, très très, très qui important. vraiment, c'est la clé. Mmh. Et, euh, et puis voilà, être conduit par l'esprit. Ouais, c'est ça. Même voilà, même. comme on parlait tout à l'heure aussi la, la exactement C'est comme mmh. tu non, disais. je me rappelle on avait une discussion il y a en il y a quelques jours mais Franchement, même pendant la discussion, on sentait que bon, attention à monter, juste tu pries, tu pries, ça. exactement. Et il y a tout qui. Ça mm. redescend. En fait, le truc aussi, c'est quand vous avez tendance à communiquer, même si vous sentez que ça monte un peu, mm. essayez de terminer la discussion. En fait, partez pas, en fait. bah, oui, pas. Parce oui. qu'à un je... moment, c'est bon, ce qu'elle faisait. En Au début, qu'on mm. euh, sentait que voilà, ça n'allait ça pas dans son sens, ou, mm. euh, voilà, mm. elle partait directement. En fait. bon, mm. Après, bah, par la grâce de Dieu, après on oublie, on n'est oh pas oui, du oui. genre à garder les choses en fait. Mm, mm, mm. Mais maintenant on est plus euh, du genre à communiquer, communiquer, mais vraiment terminer, mais vraiment euh, mettre bien, les choses vraiment. correctement, mm, mais bien quoi. Bien mais, voilà. Donc, vous avez des enfants Oui. Dans l'éducation des enfants, comment ça se passe Parce que toi, ta famille peut vouloir donner une éducation. Oui, elle aussi. Euh... Euh, bah, encore une fois, trouver un juste milieu, c'est vrai qu'à certains moments, on peut, on peut ne pas s'entendre. Mm. Euh, mais euh, c'est vraiment pour le bien des enfants. C'est vraiment ça. pour le bien des mm. enfants, ouais. quelquefois. On pense bien faire, mais on fait mal. Donc lorsque le partenaire nous, nous le fait savoir, mmh. il faut se poser, se demander pourquoi on a fait ça, euh, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait, essayer de juger, corriger. Ce n'est mmh, pas évident par moment, mais il faut prendre sur soi. Mais quand l'enfant euh... fait une bêtise, par exemple, elle va dire, bah, moi aussi je fais un peu le même truc, tu moi. vois. Elle <rire> va vouloir dire, explique à l'enfant. Mais tu vois, nous, on n'est pas, ouais, euh... ouais, pas, ouais, pas très pédagogue. Ça. Euh, entre vrai. guillemets. Et euh, j'ai appris à l'être au fil des années. Oh, hein. D'accord. Okay. Donc, euh, donc voilà. Et vous, mm -hmm. vous projetez aussi. Est-ce que vous avez, par rapport aux enfants, comment vous voyez l'éducation euh, On a déjà même les mêmes, les noms. Même le Seigneur, il a validé. après C'est vrai que. Euh, pour ma part, moi, j'ai grandi euh, en tant qu'enfant unique, donc euh, ah, oui. ah, oui, okay. j'ai aussi, euh, ouais. on va dire, ce côté où euh, j'ai vite appris à être indépendante. Mm -hmm. Donc, euh, je veux dire, il y a certaines choses que j'ai appris vite, assez, enfin, assez tôt, certaines mm -hmm. choses. Mm -hmm. Donc, ce qui fait que, en fait, je pense que c'est assez complémentaire parce que lui aussi, enfin, lui, il a des, deux frères et deux sœurs. Mm -hmm. Donc, euh, on voit une différence, ça fait oui, cinq lui, enfants une... et un ouais. enfant. C'est vraiment dit, il y a une donc, différence, euh, différence, Du coup, en une fait, le fait de partager, de... Ben, de se projeter, en fait, de se dire, voilà, ben, quand on sera avec les enfants, voilà, on, mm. on pourrait faire on pourra ceci, faire cela, etc. C'est vraiment communiquer et essayer mm. de c sois, poser le pour et le contre. Exactement. En fait, C'est vrai. okay. vrai. vraiment oh. la clé pour, euh, pour euh, un couple de base, mais mm. encore plus lorsque nous sommes de différentes cultures mm. et que voilà, la mixité s'invite au sein du couple. Mm. Justement, en parlant de culture... On a un jeu pour vous. On va voir si vous connaissez vraiment la culture de... ah, oh my God. On se retrouve tout les... de suite. Tiens ton bonsoir. A tout de suite. De retour sur le plateau avec nos charmants invités. Nous avons une petite surprise pour vous. Passons au jeu. On va vous poser quelques questions. On va s'amuser, on va rigoler parce que vous avez à nous dire est ce que vous connaissez véritablement la culture de l'autre. Donc, c'est le quiz qui est le plus calé. Le but, c'est aussi. C'est que je pose, par exemple, la question à Brian sur ta culture, yes. et ça lui de répondre. Okay. Oh. Donc, s'il si rate, tu dis, tu peux taper, hein, si tu veux. Tu braque quoi <rire> Non, c'est bon. Non, non, taper, <rire> tu vas, <vois>, chaleureusement. Non, <rire> toujours la mouagapée. <main> <rire> Amen. Ah, c'est bon, vous avez compris le concept Je sais c'est qui est. Alors, on commence par qui C'est parti, bah, je vais commencer Comme par... Vous... Euh... Tout, tout, tout, tout, tout. Ah, <rire> Prêt, tu es canon en Asie oh. Ah, mais m'a posé la question. Non, même. non, t'inquiète, ah, ah, vas-y. Je peux ah, quel... la question. Ah, d'accord. Alors, quel est le plat typique de son pays Donc, euh, quel est le plat de son pays, donc le Congo, le plat typique Saka quoi. Saka. Oh, eh intégré, hein Plus <rire> valide. <rire> ouais, ça va. Est ouais, il... Les... Est un... il est connu. C'est pas le Madesso Madesso aussi. Madesu. Madesu. Oui. C'est un nom. J'allais dire un nom. Saka Saka, c'est cogne aussi. C'est ça, c'est cogne. Parce que c'est partie des plats qu'on mange. C'est ça, c'est le C'est le point. Tu as appris à le faire aussi, c'est bon. J'avais pas encore réussi. J'ai pas encore réussi. C'est technique. C'est long, apparemment. Ah oui, long après. C'est technique. Elle est faite trois jours, mais après, c'est. Non, c'est tout seul. Bon, tu manges le sac à sac avec des Ça varie. Alors, de ce côté. Le ce fait, c'est de bien ramollir les feuilles C'est dans l'eau, les faire bouillir. Moi, je fais les touffer dans la cocotte toute une nuit. Et après le après lendemain, le voilà, c'est là où je, où je rajoute mon conseil. bon conseil à prendre. <rire> <rire> j'en prends note. C'est gratuit, c'est gratuit. Alors, non, toi, ah. tu as grandi ici, si c'est mort. On va. Ok, on va essayer. Brian, quel est le plat typique Donc, tu de la, la Picardie. picardie. Okay. Quel est le plat typique en Picardie euh, Honnêtement, Spécialité régionale, non Ah, oh, je ne saurais même pas vous dire. Après, honnêtement, j'en fais pas. Pas spécialement Ouais. J'aurais cité la tartiflette, mais ouais. je pense pas. Ça vient de la Savoie, ta, ça. La tartiflette, c'est la Savoie. Je Autant pour moi. Non, il n'est pas d'accord. Attends, tu m'as fait les gros yeux. Non, tartiflette, c'est sacré, ça. Je <rit> intégré, les gars. Chez moi, il y a la ficelle picarde. C'est quoi la ficelle picarde C'est une crêpe. Pas une crêpe avec des trous comme les bretons, hein. une crêpe comme les crêpes sucrées, mais sauf qu'on les fait salées avec de la béchamel, des champignons de Paris et du jambon. Ah, tu ne l'as jamais fait. Si, je te l'ai fait. Ah, oh, l'autre encore. <rire> hein. Non, je plaisante. Elle me l'a fait une fois. Ouais. as ouais. aimé Oui, j'ai aimé. D'accord. Ai je savais pas. La ficelle ai Picard. Ai ouais. Chérie, tu prends note. C'est pas des galettes de sarrasin. non, non, rien à voir. C'est vraiment, vraiment la crêpe. Change pas de nom. on a dit ficelle Picard. Laisse-moi. Non, c'est vraiment la crêpe. Et puis la roule en rouleau. Voilà. D'accord. Ok. Alors, vas-y. Question suivante, euh, euh, pour toi, euh, tu vois, donc je me trouve bien ce que tu un bon. Ok. Donc, quel est le nom de la ou la fête traditionnelle euh, aux, aux Philippines. Philippines La fête traditionnelle. Ou la date, si tu l'as. Ah, et ça, tu corses les choses. Mike. Oui. <rire> <rire> tu as dit que tu américaine, bah... hein. <rire> il, faut, il faut assumer. Ah, attends, c'est <rire> des Philippines plutôt, c'est américaine. Euh... Ouais, euh, Philippines. Euh... Une fête traditionnelle, c'est ça. Oui. Vous avez une fête pas de, de l'indépendance euh... ou vous avez... Oui, la fête d'indépendance. Ouais, tu peux. En fait, tu es en fait. Non. Bon, la date de, de l'indépendance. C'est quand Les Philippines même. Moi-même, moi j'ai un doute parce qu'en fait, en France, on mais... le fait à une autre date en fait. Alors, ah que ouais, aux Philippines, ah c'est ouais. plus tôt. Ah Je sais que c'est en juin. J'ai encore un doute avec Je n'ai rien à voir avec le décalage horaire. <t> <rire> parce que là, on parle de la, la différente. <rire> j'ai fait <rire> des recherches, mais là, mais, ça ne vient pas. Bon, ça vient pas. D'accord. Ça va, tu t'en sors plutôt bien. Je transpire un peu. on parle de la Centrafrique. Centrafrique. Centrafrique. Accent congolais Sors On parle de la Centrafrique. Alors, date d'indépendance. Pff, je crois que c'est dans les années... So ça, je sais que c'est dans les années 60. Euh, non, oh oui. Ici, c'est les années 60. Ouais, 69, exactement. Voilà, 69. Moi, j'allais dire 68. Le 13 août euh, 69. Très. Mmh. Ouais. Ouais, tu, tu as donné la réponse là. C'est <rire> hey okay. dans les années 60 là, parce que son grand-père, il en parle tout le temps et il y a même une musique. <rire> non. Si, c'est indépendance. Tcha-tcha. C'est -tcha -tcha. Indé. ça, la ah, musique. Bah elle est intégrée. Ouais. Hein. Elle est a... mais... intégrée. Ah. Ah. Ah, quand même. Alors, quel est le nom de la capitale de son pays, la capitale de son pays, donc du Congo. C'est Brazzaville, Bien. C'est ça, hein C'est pas Pointe-Noire C'est ça, en fait oui, ça. la capitale Pointe-Noire, je suis Brazzaville, mais Ah non, il y a la capitale économique et… Parce que la capitale administrative, c'est Brazzaville. C'est Et la capitale économique, c'est Pointe-Noire. C'est ça, ça. C'est parles du Congo, ouais, voilà. voilà. C'est Attention, ils sont devant. J'apprends quelque chose. Ils sont devant. Donc, quelle est la capitale de son pays Bangui. Ouh, il vous rattrape là. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Mince, alors. Non, non, ai pas... okay. ok, ça c'est bon ça. Donnez trois pays qui se trouvent à côté du pays d'origine de son conjoint. C'est à toi de répondre, Stuart. Ah. Alors, à okay. côté des Philippines. Euh, trois villes. Hein. Trois, trois pays. Un pays. pays. pays. Euh, Japon. Euh, Corée. Non, ne la regarde pas, frère. Regarde, regarde, regarde euh, les internautes. La Corée du Sud. Le Japon, c'est encore à côté au-dessus. enfin J'avais dit en plus tout à l'heure, il n'a pas révisé. Il puis, j'ai lu sa géographie. Ah là, Jésus ne va pas t'aider. 4, 3, 2, 1, purée de patate. Ça ça, c'est pas alors non, ici eh ben, en Europe, c'est trop facile. Bah, oui. Oui. Dis, tu as tout prendre, là. Okay. Centrafrique, trois pays autour de la Centrafrique euh, le, bah, le Gabon. Oh, bien. La, le, le Congo. Gabon, bien. Et euh, le Mali. Le Mali, pas oui. C'est euh, le Mali, oui. Oui, oui. Oui, le Mali. Franchement. Là, ça vous rattrape. Ah, bravo. Alors, on va vous départager. Vas-y. Non, non, non. Pour vous départager, oui. Ouais. On prend quelle question Le nom du président en mandat. Ouais. Wow. C'est dur hein ouais. Quel est le nom du président en fonction non, Elle, elle même. est française, tu vois, c'est ce, oh. ce, mort. C'est trop facile, sinon oh. ils vont gagner. Moi, je sais même. Donc, Virginie, c'est à toi de reprendre je... je... pour la Centrafrique. Non. Oui, tu vas reprendre pour le Congo. C'est ça parce que chère, là, <rire> je suis en train de réfléchir, Parce que si tu te dis les Philippines, c'est le, mort. Le Congo au non, maximum, non, non, non, non, ne donne pas le nom. Ah, tu veux être ta soeur, c'est mort, c'est mort. Non, non, <rire> non, honnêtement, c'est facile. Enfin, Pour pardon. Tout le monde, non, le congo ouais. je, je... Brazza euh, ouais. Ok. Je vois que c'est difficile. Ouais. Question facile. Ouais. Vous oui. allez dire chacun un mot dans la langue du pays de l'autre. Ouais. Ah. Ok. Attention. chacun Peu importe, le, chaque... Mot. Chaque... Peu importe chacun? le mot. Peu Oui, oui. Maintenant, le couple, qui aura dit le plus de mots. Le plus de mots. Chacun dit un mot. Donc toi tu vas te dire un mot en euh, Lingala. Non, c'est en plutôt. Ouais, mais moi je connais pas Lingala. Okay. Oh, je, <rire> oh, je, ah, ah, de je connais boulettes. pas oh ah tu, tu connais <rire> des mots, non Donne pas ah, ah, des indices. Toi tu veux qu'il gagne On va commencer par Non, je parle pas Lingala moi. Ok, tu as donné un mot. tu donné plusieurs. passe grâce. Tu as donné un mot Lingala. Toi, on dit quoi en philippin En En philippin, tu peux dire Philippa. Voilà. Allez, on écoute. Oh purée. C'est facile. Non, non moi c'est moi, je prends okay. pour lui, bien voilà, sûr. Tu oui, prends pour, pour lui. Ok, elle vous met la pression, elle est sûre. my god, non, elle est sûre. Oh, moi elle. je suis trop sûre de ah. ça. <rire> allez. Pour <rire> euh, l'un de vous, je pense pas, Maganda. Ça veut dire quoi C'est joli. Mmh. Maganda, Maganda. Maganda, ouais. Maganda. Maganda. Ah, Maganda parce que j'ai ouais. un pote, ça À la, la prononciation, Maganda. on travaille toujours, d'accord. Maganda, mais... Ça veut dire joli. Ouais. Et ça, Manganda. Joli, beau, belle. Et toi, quoi Je as dit un mot un mot, peu importe. Euh, un mot en Picard Non, non, non. Un mot, ah, moi, je un euh, mot, mot vrai vrai dans bien. ma langue, d'eau. Dans, dans, dans sa, sa langue Oui. Brian. Ah, oui. Ça veut dire ça veut dire... Ça, euh, ça veut dire la femme de Brian. Oh, oh, Franchement oh. oh. oh. oh. oh. oh. Bravo Les, à vous. oh, oh, J'ai <rire> franchement, vous êtes calme là, pour un coup de mix vous vous intéressez au culte des autres. Ouais, vraiment, bah, merci avec de la vous. famille aussi, on s'est dit que c'est oui. vrai, vrai, vrai. En ouais. tout cas, c'est super. super. Vous êtes prêté au jeu, je pense que vous avez passé un bon moment. Ouais. Ouais. Oui, nous allons passer à la prière, Simplement, simplement. C'est le moment où on va prier avec vous et pour vous, tout simplement. Est-ce qu'on peut entendre le premier sujet Non, on va se retrouver après la rubrique « À vous la parole mmh. ». De retour, euh, donc nous avons la charmante Dalia qui va nous lire les sujets de prière du jour. Dalia, on t'écoute. Amen, merci. Amen. Alors nous avons un premier sujet de prière, ça sera pour euh, simplement la conduite du Saint-Esprit dans l'éducation euh, dans dans des enfants Amen. qui euh, sont issus donc, euh, de couples mixtes. Amen. Amen. Alors, tu peux prier pour ça D'accord. Seigneur mon Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ces personnes qui, euh, tous les jours, se battent pour l'éducation de leurs enfants. Seigneur mon Dieu, tu leur donnes plus de sagesse, plus d'amour, plus de réflexion, afin qu'ils puissent euh, vraiment avoir plus de facilité dans l'éducation de leurs enfants, que tu puisses les aider. Toi, le Dieu d'amour, tu dis que dans ta parole, que l'amour supporte tout et que malgré les difficultés, les, les, les, les complexités des cultures, Seigneur mon Dieu, tu les aides, qu'ils puissent, qu puissent vraiment rendre leurs enfants heureux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. amen. Amen. Amen, amen. Donc le sujet de prière suivant, c'est lequel Amen. Alors le sujet suivant, il s'agirait de prier pour les couples mixtes qui rencontrent des difficultés, des incompréhensions, des conflits sur différents sujets comme les chocs culturels, amen. la belle famille, euh, l'éducation des enfants. Est-ce que vous pouvez prier pour l'harmonie dans les couples s'il vous plaît. Amen. Amen. Lord, Merci, père Sénat. éternel, nous te bénissons, nous te remercions, si Seigneur, pour ta présence. Nous te rendons grâce, mon cher. Merci, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur, tu sais toute chose, je suis bénie, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, tous ces couples entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu sais les difficultés, Seigneur, qu'ils rencontrent, Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu sais, Seigneur, les circonstances, Seigneur, à quoi ils font face, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Je déclare en saint puissons la, la paix, Seigneur. paix, Seigneur. Je déclare que Chik, Seigneur, tous problèmes, Seigneur, toutes difficultés qu'il rencontre, Seigneur, se se se est résolue. sur le chant, Saint-Puissons-Nom, Seigneur. Bakaya, yebebeka, je chante, Seigneur, mon Dieu. Eka, ce chante, Seigneur. Inspirez-toi, ton esprit, Jésus. Baka, baba, baba, baba, baba, Baka, je déclare la paix, Seigneur. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu, Seigneur, Pour les peuples. Et baba, kéya, Alléluia, na, Alléluia. ya Alléluia. Alléluia. aléluia, Yéko, l'éco yé, Alléluia. Amen. La paix. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. amen, amen. amen. amen. Euh, Quelle émission? Ouais. Alors, <rire> maman, si tu me regardes, hein, ta belle fille, elle s'est intégrée elle <rires> sait faire les plats tu, tu connais hein. Non, mais franchement nous. nous avons passé un bon moment avec vous oui, ah oui, j'espère que les, les internautes vous avez pu capter vraiment les clés c'est important mm -hmm. de s'intégrer à la mm -hmm. culture de l'autre oui. et de faire des compromis en fait et ça. communiquer dans mm -hmm. la sagesse et l'amour c'est mm -hmm. la, mm -hmm. la, mm -hmm. la base de toute chose la base. avec ça. le, au Amen. Amen. le, le Seigneur au centre Amen. Vrai. merci à vous merci d'avoir partagé ce moment avec nous merci à vous qui nous regardez d'avoir partagé, de nous avoir suivis, mm -hmm. d'avoir semé mm -hmm. pour cette émission. Amen. Allez, on vous dit à bien. la semaine prochaine. Gardez bien oui. ce que vous avez reçu. Et on se revoit pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et Ciao. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Trouver le livre « Se préparer à réussir son mariage » écrit par l'apôtre Alain Patrick Tsengue, disponible sur Amazon en version numérique et papier.